C'est Relou, c'est jamais symétrique ce bordel là. Ah, salut! C'est la fin de 2016, ça y est. Qui dit fin 2016 dit forcément début 2017. Qui dit, dit... Et qui dit début de l'année dit forcément nouvelle résolution. Je <coughs> enfin, parle pas du tout de l'année, mais bon. Vu que je suis une fille cool, je vous ai préparé mes petites résolutions de 2017. en 2017 ce qui me tient vraiment à cœur ce serait d'être plus gentil avec les autres gens même s'ils ne sont pas forcément avec moi parce qu'il faut quand même avouer que je suis une fille humble et puis bah je suis une fille sympa quoi je suis une fille cool donc euh, voilà j'ai envie vraiment de donner de l'amour aux gens même si j'en reçois pas forcément en retour j'ai vraiment envie de devenir une vraie une personne encore mieux qu'en 2016 faire du sport parce que j'avoue c'est assez ah. Je dois vraiment avouer que j'ai du mal à tenir mon programme sportif. Je veux dire, c'est quelque chose qui est un petit peu relou, il faut l'avouer. Donc en 2017, je compte bien tout donner et faire du sport à fond pour si possible avoir les fesses de Shakira à la fin de l'année. Je vais squatter à fond, gars. Tu m'en diras des nouvelles. Et donc forcément, ça s'accompagne à avoir une bonne hygiène de vie, que des minceur. Voilà, je suis preneuse quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que euh, bah, je dois avouer que euh, en 2016 j'en ai pas mal souffert et euh, je suis désolée, c'est un peu dur d'en parler mais euh, voilà, je voudrais euh, trouver l'amour en 2017 je vais me donner euh, tous les moyens pour en tout cas pour euh, vraiment vivre quelque chose de fort, une histoire hein, pas comme dans les films mais presque quoi parce que je suis très comédie romantique voilà, je suis très romantique, très fleur bleue et vraiment moi aussi je pense que j'ai le droit euh, à cette petite part de bonheur vraiment j'ai pour but bah, de me trouver un copain avec plein d'abdos si possible l'oblique bien dessiné, là ce serait vraiment parfait mais bon, je suis pas compliquée comme fille, comme ça je pourrais enfin être une miss niaiserie et puis afficher mon bonheur un petit peu partout et l'envoyer à la gueule des célibataires. Je suis pas une rageuse hein. Très important cette résolution parce que si je ne la respecte pas, je sais déjà que je vais passer une année pourrie. Déjà cette année ça m'a un petit peu gâché mon année de pas avoir vraiment tenu cette résolution, donc là en 2017, il faut que je la tienne absolument, donc je compte faire un gommage et un masque au moins une fois par semaine, toutes les semaines, de tous les mois de l'année 2017, on va pas se mentir avoir une belle peau, ça reste quand même essentiel surtout si je veux réussir à valider la résolution numéro 3, le physique faut pas le négliger, donc vraiment c'est quelque chose d'important pour moi, avoir des pores bien resserrés, bien les incruster, c'est vraiment important les filles, et les garçons hein. <rire> Et ça ça me tient vraiment à cœur. Ce serait de profiter euh, beaucoup plus de mes amis. Bah surtout euh, de sortir plus souvent. En fait j'ai vraiment une. Enfin, genre j'ai du mal un petit peu à me livrer. C'est un petit peu dur cette vidéo pour moi, je vous avoue, parce que je vous livre un petit peu euh, tous mes objectifs de l'année. Et c'est un petit peu mes émotions qui sont mises à nu. Je suis un petit peu à fleur de peau. Mais euh, voilà. <rire> <rire> Je sais pas si ça s'est vu mais j'étais un petit peu ironie pendant cette vidéo là maintenant les gars je vais vous parler vraiment d'homme à homme ok je vais vous parler sérieux je voulais vraiment aujourd'hui dénoncer un fléau mais pas que sur Youtube pas que les, les gens qui nous donnent la résolution mais vraiment un fléau qui touche absolument tout people of the, uh, the earth ok super accent je dénonce clairement l'hypocrisie des résolutions je veux dire il y a un moment c'est bon faut arrêter de se foutre de la gueule du monde écoutez euh, voilà j'ai mon petit papier ça ce type de résolution c'est soit le type de résolution de, de gens que ne pas ce qui m'a fait bien rire du coup ou euh, et que je connais en plus <rire> soit des résolutions que honnêtement 80% de la population font mais que bah, personne ne le tient les gars, faire du sport non mais sans déconner, on se dit tous je vais faire du sport, je vais essayer de bien manger et tout, vraiment cette année je le sens c'est la bonne, mais les gars après les fêtes on fait un régime trois semaines, après on retombe dans le 1000 cas c'est fini, faut arrêter de se voiler la face là, je suis là pour vous ouvrir les yeux, c'est comme excusez moi mais bon euh, sortir plus souvent, sans déconner une résolution, sortir plus souvent moi je l'ai eu de cette résolution, ça fait 10 ans que je l'ai cette résolution, finalité de la chose, je finis mon dimanche toute seule sur mon canapé, avec mon petit thé, mon petit chocolat Milka et le Walking Dead, voilà, c'est le résumé de ma vie. Donc maintenant je vais vous demander une chose très simple, donnez-moi vos résolutions, vos vraies résolutions, des trucs que vraiment vous avez l'objectif de tenir à fond Ok, c'est pas juste pour faire joli sur la liste mon gars. Je parle très vénère. Ça vaut pour moi aussi. Hein. Mais sur ce, maintenant que j'ai délivré une petite morale de, de fin, je suis plutôt contente. Likez la vidéo et moi je vous dis ciao